Voilà, me revoici avec une nouvelle vidéo et je suis pleine, pleine, pleine, pleine de force, de courage et d'espoir, de, ouais, je suis pleine d'espoir, malgré tout ce qu'on nous dit, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, je suis pleine d'espoir, pourquoi je suis pleine d'espoir, bah, parce que je me suis inscrite à divers groupes, hein, alors, euh, des lanceurs d'alerte, des, des gens qui se font connaître, des, bref, n'importe. Et ils annoncent plein de choses, plein de choses. Alors, il y en a, ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs, euh, il y en a juste de l'information en temps réel. Et je me suis inscrite surtout à un groupe et j'en suis euh, relativement contente parce qu'il rejoint en bien des points ma, ma façon de voir, ma façon de penser. C'est euh, l'Alliance humaine 2020. Alors là, vous avez tout euh, en direct. Alors vous allez me dire, ouais, mais euh, enfin, pour ceux qui connaissent, hein, euh, c'est bien l'Alliance 2020, mais enfin, ça se passe qu'en Amérique. Mais oui, sauf que ce qui se passe en Amérique nous concerne directement. Pourquoi Parce que notre État, L'État profond en France dépend, dépend de ce qui se passe en Amérique. C'est-à-dire que si l'État profond d'Amérique se casse la gueule, le nôtre suivra systématiquement, puisque notre État à nous est subventionné, est poussé et mené par l'État profond américain. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir certaines photos, certains posts, etc. Et non pas que notre État à nous, mais... Le, euh, le monde entier, l'Europe, l'espace Schengen, euh, beaucoup de pays sont menés par ce qui se passe en Amérique. Donc, si le président américain a décidé de faire le ménage, ce qui est le cas aux informations que j'ai vues et que j'ai reçues et que j'ai été chercher et confirmer, il a décidé de faire le ménage de son état profond, ce qui fait qu'en faisant le ménage dans l'état profond au niveau américain, eh ben, il fera le ménage partout ailleurs dans le monde. Voilà. Ce qui fait que bah, euh, chez nous, ça se, ça se fait aussi. Euh, là, il a lâché une bombe. Et puis quand j'ai une bombe, c'est pas seulement... Euh, c'est l'état américain, je vous parle. Là, c'est pas, euh, pas moi. Moi, j'ai rien lâché du tout. Mais... Euh, le président américain a lâché une bombe qui va faire du mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Dans le sens où ça ne va, va pas les atteindre eux personnellement, ça va atteindre tout ce qu'ils croyaient être sûr, tout ce qu'ils croyaient être vrai, euh, ce euh, en quoi ils s'accrochaient. <coughs> et ben, ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Alors euh, peut-être que ça ne va pas se voir tout de suite, mais c'est en cours. Euh, moi je vous conseille d'observer, d'observer de très près toutes les informations qui vont sortir petit à petit, qui vont avoir lieu petit à petit. Excusez-moi, mais alors ce pollen, c'est terrible. Toutes les informations qui vont sortir, tout ce que vous allez avoir observé, observé, observé. Euh, les chaînes américaines qui étaient. Euh, anti-Trump sont en train de tourner leur veste l'état profond américain est en train de se casser la gueule parce que euh, bah, il est en train de faire le ménage mais si vous êtes curieux vous allez voir sur ma chaîne, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça mais bien bien bien bien l'année dernière je crois hein, ça doit faire bientôt un an je vous en ai parlé que Trump, euh, Trump, Poutine euh, étaient dans le même lot et euh, j'ai été prise pour une euh, pour une héberluée, euh, pour une pff, complotiste, mais n'importe quoi. Mais tu te rends compte, Trump, il en a rien à foutre de notre gueule. Euh, euh, Poutine, pas plus. En plus, c'est un dictateur. Qu'est-ce que tu veux Bah oui, sauf qu'ils agissent tous les deux de manière différente, mais dans le même but c'est-à-dire que Trump veut libérer son pays voilà et dans, du coup comme il veut libérer son pays et euh, en libérant son pays ben, il libère tous les autres pays qui sont sous l'emprise de l'état profond voilà l'état profond ayant pris euh, racine euh, en Amérique euh, au Canada alors racine euh, Amérique Canada, euh, France puis euh, je ne sais plus quoi bon on va dire que de toute façon euh, celui euh, celui du canadien là, c'est comme euh, notre monarque à nous hein. c'est juste une marionnette euh, qui est influencée par euh, les, tout cet état profond euh, que Trump est en train de foutre par terre alors désolé à ceux qui m'ont enfin euh, je je suis désolée pour ceux qui n'ont pas cru euh, il y a un an de ça sur les vidéos que j'ai fait sur Trump et Poutine et tout ça mais il s'avère que j'avais vu, vu juste hein. ah, déjà à l'époque il y a un an de ça hein. on n'en parlait pas encore mais j'avais vu, vu juste et euh, ce n'est pas pour m'auto-congratuler hein, parce que euh, je ne suis pas euh, je, je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est de dire la vérité et de vous informer et là pour le coup bah, je ne me suis pas trompée c'est génial Et euh, moi je vous conseille d'aller faire un tour même si ça ne vous plaît pas hein. si, si vous pouvez toujours aller faire un tour sur cette alliance, regarder un petit peu comment ça se passe et puis euh, au final euh, dire ben oui effectivement c'est juste ou pas. Parce que cette alliance, euh, donc l'Alliance humaine 2020, euh, elle apporte toutes les informations, voilà, elle a des informations, elle, elle ne dit rien, elle ne lance pas de texte ou d'informations au hasard. Toutes les informations qu'elle lance sont vérifiées, Regardez, c'est vraiment du clair, net et précis. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est du clair, net, précis. Alors oui, euh, je suis dedans et j'écoute régulièrement et je regarde passer les infos. Et les infos que je vois passer me donnent espoir. Alors après vous allez me dire, oui mais bon, euh, qu'est-ce qui va se passer après enfin ben, une fois que l'état profond, ben, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on va faire et ben, euh, Chacun va se prendre par la main hein? et euh, chacun va mener euh, la vie comme il l'entend. hein Soit vous remettez au pouvoir, euh, pour ceux qui votent, hein? soit vous redonnez votre pouvoir à, à un autre... Euh, à quelqu'un qui se dit euh, tout savoir, tout comprendre et tout connaître et qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous et qui finalement bah, on va vous allez replonger dans, euh, dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, euh, l'esclavage. Hein euh, soit euh, on se réunit tous et puis on met euh, en place euh, quelque chose. Hein euh, J'ai quelques idées mais là j'en parle pas. Et quelque chose qui pourrait nous aider tous ensemble à vivre dans un pays, dans un, dans un, pays, dans un monde meilleur, plus, plus écologique, qui tiendrait compte de nos vrais besoins et non pas de ceux que nous envoie la télé et, et les infos et tout. Voilà, tout simplement. Trump, il libère. Après, c'est à chacun de prendre ses, les rênes en main. Hein? Euh, on, est, on est grand, hein? on est adulte quand même. C'est quand même à nous de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Il nous donne juste un coup de main parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de, de pourriture et de merde qui se passe. Et s'il a la possibilité de le faire, il le fait. Il le fait avec l'aide de beaucoup de gens, de beaucoup de gens qui travaillent fort et... Euh et euh, les informations sont balancées H24, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moment précis pour balancer les infos. Ils balancent les infos quand elles ont, quand elles ont lieu et des fois ils balancent les infos quand, elles, ont déjà, quand elles sont déjà en route. Alors je ne viens pas ici pour vous faire euh, comment vous mettre euh, l'Alliance 2020 euh, en avant. Je ne viens pas ici pour euh, vous faire l'apologie de Trump sauf pour vous dire que eh ben, tout ce qui se passe en ce moment va dans la direction de ce que j'avais déjà euh, dit euh, il y a un moment et euh, va dans la direction du fait qu'on vit un réel changement hein, de, dans tous les sens du terme, on vit un réel changement et que bientôt, bientôt, ça sera à nous les parents nous, les êtres humains, nous, les, les êtres, euh, l'homme, la femme, euh, de, de faire, de faire, de reconstruire euh, un monde dans lequel on saurait mieux, dans lequel on vivrait plus en adéquation avec tout ce qui nous entoure, dans un monde où il n'y aurait plus besoin euh, de s'habiller en Chanel, par exemple, ou en Rolex. Avoir des Rolex ou avoir euh, des euh, super grosses voitures qui euh, au final ne servent à rien d'autre qu'à euh, faire, euh, faire euh, mousser notre ego, j'ai envie de dire, mais avec des choses plus simples. Plus simples. Après, euh, oui, euh, nos enfants, euh, c'est pour ça qu'ils euh, sont là aujourd'hui, c'est que nos enfants vont nous aider beaucoup aussi euh, euh, au niveau technologique, au niveau industriel et tout, mais tout ce qu'ils feront à ce moment-là, ça sera pour notre bien à nous, et ça ne sera pas contre nous, parce que nous, on aura pris les devants et on se sera battu pour que le monde change. Mais qui est prêt à faire changer le monde Qui est prêt à faire ces petits groupes, ces communautés euh, par petits groupes, hein, parce que attention, euh, pour l'instant, euh, on va y aller doucement, hein, c'est pas à pas. Hein. Mais il faut euh, commencer à, à, à voir, enfin ceux qui veulent le changement, effectivement, parce qu'il y, y en a encore qui ont envie euh, de retrouver la vie d'avant, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai plus envie de retrouver la vie d'avant, mais elle ne me parle pas du tout. Moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc euh, oui, je prends contact avec des gens qui euh, mettent en place euh, le futur, c'est-à-dire l'après. L'après, l'après-nettoyage, laprès euh, l'après ben quoi, tout simplement. Euh, entre temps, entre temps, entre, pendant que tout cela se fasse, on va, avoir, on va encore avoir des agressions. Il <coughs> ne faut, faut pas se leurrer hein, euh, Sachant que les choses se passent, euh, l'état enfin, pro, profond, sachant que bah, ils, ils ont perdu, hein, ils s'accrochent encore. Donc ils vont encore vous envoyer des choses. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi Trump ne le stoppe pas tôt puisque c'est le président bah, euh, Trump, il, il, il est obligé de jouer double jeu. Voilà. N'est-ce pas euh, Les infiltrations et tout, on ne se les fait pas un euh, coup de rentre dedans. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de, de James Bond ou euh, des films sur l'espionnage. Le, ben, le gars, il n'arrive pas en cassant la gueule à tout le monde. Hein. Le gars, il s'infiltre. Voilà. Donc, il faut s'infiltrer. Alors, aux dernières nouvelles, il y a déjà des gens de la CIA. La CIA a déjà euh, commencé à tourner euh, sa veste. Donc, euh, bon pour l'instant... Euh, S'en est mais enfin, ils ont déjà commencé à tourner leur vaisseau. Donc, il est en train de faire le ménage. Et de par ce fait, il fait le ménage chez vous. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'entre temps, l'ombre ne va pas laisser tomber comme ça, ou l'état profond, si vous voulez, ne va pas laisser tomber comme ça. Et il va continuer à vouloir nous faire peur. Parce que plus il aura de monde autour de lui, et plus il gagnera en force. Donc, il va nous faire. Euh, il va tout faire. Pour que l'on accepte euh, bah, tout ce qu'il nous a proposé au final. Hein, euh, euh, donc, euh, de, de sortir masqué, les masques sont contaminés. D'avoir euh, des tests, les tests sont contaminés. D'avoir le vaccin, le vaccin, je sais ce qu'il y a dedans. Moi, sachant ce qu'il y a dedans, j'en veux pas. Donc, je ne veux pas de masque, pas de test. Et ça, je le répéterai tout le temps autant de, de fois qu'il le faut. Pas de masque, pas de test, pas de vaccin, pas d'appli comme je vous ai dit, j'ai déjà tout viré, donc euh, je ne veux pas euh, d'appli, je ne veux pas tracer euh, H24. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore bah, euh, cette fameuse antenne entre la 4 et la 6. Hein euh, enfin bref, tout, tout, tout ce qu'il va nous proposer, je suis contre. Donc, ceux qui viendront chez moi sauront que je ne mettrai pas de masque, que je n'aurai pas fait de test, que je n'aurai pas été vaccinée et euh, que je n'aurai pas d'appli non plus. Donc, euh, voilà. Alors, pour... Euh, arranger les choses, enfin pour arranger les choses pour eux, hein, pour profond, ils ont mis en place au niveau de la sécu euh, un règlement de façon, ils appellent ça euh, les anges, euh, je sais pas quoi, les anges gardiens, je crois, un truc comme ça, qui touche donc euh, les médecins à oublier leur serment d'Hippocrate, c'est-à-dire euh, la confidentialité qu'il y a entre le médecin et euh, son patient, et de le dénoncer à la sécu si jamais il, est, euh, il fait un test et, et qu'il euh, qu est positif. Bon, en sachant que de toute façon les tests sont faux et que vous serez forcément positif parce que leur, le but de l'étape profonde c'est de vous faire ce fameux vaccin et de vous faire pister, donc forcément les tests seront positifs. Ah ben, bah, s'ils ont été positifs avec une goyave, ils seront positifs pour vous, c'est certain. Donc à partir de là, le médecin, donc la consultation que vous aurez, vous irez chez votre médecin, parce que vous n'êtes pas trop bien, vous n'êtes pas mal, vous êtes fatigué, vous avez de la fièvre, etc. Et là, vous faites passer le test. Et même si vous n'avez qu'un simple rhume, votre test sera positif. Donc, il y a deux solutions. Soit le médecin est vraiment très honnête. Il garde sa politique. Et il ne vous dénonce pas. Il a, il, a, il aura sa consultation normale. Mais il aura aussi sa conscience tranquille. Soit vous tombez sur un médecin délateur. Ça arrive. Désolé. Mais ça arrive. Et... <coughs> Pardon. Il va vous faire tester. Et si le test est positif, euh, il va donc vous déclarer comme étant... <coughs> atteint euh, d'une façon ou d'une autre euh, du Covid, sous-entendu. Hein. Et donc, donc, non seulement vous serez atteint, vous paierez votre consultation plus cher parce que euh, d'une consultation normale, elle passera de 20, 22, 22, 23 euros à 55. Donc, c'est-à-dire que, voilà, cet argent-là... Euh, là, euh, entre le, les 22 actuellement et les 55 c'est-à-dire que si votre médecin vous fait payer 55 c'est-à-dire qu'il va vous dénoncer il va vous dénoncer, hein? va vous dénoncer. Attention. donc c'est 55 euros c'est-à-dire que la différence sera pour sa poche. c'est cadeau, c'est bonus. voilà donc euh, une fois que vous serez dénoncé eh ben il y aura de fortes chances que il y a une sorte de police dangereux qui viennent vous voir chez vous et qui vous disent euh, Oui, mais vous comprenez, vous avez été testé positif, donc il euh, faut mettre tous les gens euh, de chez vous euh, en confinement. Ouais, mais alors on fait comment Ah ben euh, le mieux, c'est de vous emmener. Voilà. Donc on, on sépare. On sépare les familles. On sépare les gens. On sépare. C'est le but. Séparer séparer les familles, de façon à ce qu'il n'y ait plus de familles, qu'il n'y ait plus de liens sociaux, qu'il n'y ait plus de liens amicaux, qu'il n'y ait plus aucun lien entre les gens, que les gens soient vraiment seuls. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent seuls, de façon à ne pas pouvoir protester, à ne pas pouvoir communiquer les uns avec les autres, de façon à ce qu'eux puissent continuer à avoir le pouvoir. Et c'est là qu'on rentre en jeu. C'est là qu'il faut refuser. C'est là qu'il faut tout refuser. Tout ce qu'on nous propose, pour toutes ces raisons que je viens de vous dire, c'est là qu'il faut tout refuser. Si vous avez confiance en votre médecin, c'est bien. Si vous n'avez pas confiance, si vous, vous dites c'est un jeune, c'est un... Pas question, j'y vais pas. Alors, vous lui dites, si vous avez confiance en votre médecin, vous lui dites exactement ce qu'il en est. Vous lui montrez la lettre s'il ne l'a pas reçue. Ou s'il l'a reçue, vous lui demandez à ce qu'il vous la montre. Hein? et que, euh, que, vous, euh, que vous refusez tout, tout, tout, tout, tout. Parce que dites-vous bien que si vous faites le test, vous serez systématiquement positif puisque les tests sont faux. Donc, vous serez systématiquement positif. C'est-à-dire que la France entière en ce moment, si elle faisait un test, elle serait toute contaminée. À l'heure actuelle, toute contaminée. Voilà. D'où le fait qu'ils ont retrouvé des cas euh, en Dordogne, des cas euh, dans les Ardennes, dans, des cas à Bordeaux, et voire même dans la région PACA. Voilà, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, sans compter que euh, j'ai vu passer des, des informations disant que les gens qui se faisaient tester euh, étaient malades juste après. A vous d'en tirer vos propres conclusions. À vous de voir ce qu'il en est ou pas. Moi, euh, je l'ai marqué, je l'ai crié, j'ai dit tout ce que je pensais sur cette situation. Une dernière petite chose, c'est que ce confinement m'a appris beaucoup de choses, m'a aidé en beaucoup de choses. Sauf que s'il y a un autre confinement, parce que je le vois venir, là, je, je le vois gros comme une maison. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je le vois arriver. Hein. Je le vois arriver euh, comme euh, comme une grosse vague là il va arriver hein? et les gens qu'est-ce qu'ils vont faire bah, déjà qu'ils ont peur là en ce moment bah, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, ils vont avoir encore plus peur, moi tu te rends compte la deuxième fois, oh putain Nadèle qu'est-ce qui va me tomber dessus et ouais, reconfinement alors moi je vous pose la question croyez-vous que je vais me faire confiner une deuxième fois croyez-vous qu'ils vont me prendre pour une con une deuxième fois est-ce que vous le croyez sincèrement c'est pas, hein, si à... pas grave si je dois finir en tout, J'en ai rien. Je l'ai déjà dit et je continue, mais c'est pas grave. Si je dois finir en tout, je finis en tout. Mais de mon vivant, je n'accepterai aucune des choses qu'il m'impose. De mon vivant, je n'accepterai rien du tout. Voilà. Ben les amis, on est dimanche. Donc, euh... <rire> euh, on est dimanche. Qu'est-ce que je raconte On est à lundi, on est le 11 on en est. C'est le jour de la libération de Lyon <rire> et de, de libération pour le mois de mai, hein. le 8 mai et maintenant le 11 mai, oh là on va faire la fête, c'est sérieux, sérieux hein. quoi Et ouais, on est le 11 mai, jour de déconfinement, jour de pff, liberté retrouvée ou pas, euh. et moi personnellement ça n'a rien changé, il fait un temps, euh, un temps euh, pff, pas très beau, hein. bah on va dire que la pluie euh, calme les esprits et nettoie les corps, hein et que le soleil va bah, faire briller votre âme, voilà, hein? donc euh, pour que le soleil fasse briller votre âme, et bah, il faut nettoyer le corps et puis il faut calmer l'âme, voilà, Donc, il faut de la pluie aussi, c'est bien aussi. Donc euh, je vous dis, euh, très bon lundi après-midi, hein? déconfinez-vous bien, hein? euh, soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie et dites-vous que tout va pour le mieux et que... Il y a juste euh, la peur autour. Mais euh, vous voyez, si vous êtes comme le soleil, là en ce moment, qui a juste envie de se débarrasser des nuages, pour briller, euh, tout ira bien. Le soleil dans votre cœur et tout ira bien. Bonne journée à tous. Bah, à plus tard. Je vous aime.